Tout ça pour dire que en arrivant en fait, je suis voilà, je suis, j'ai, désappris en fait ce que je savais parce que j'aurais très bien pu me dire, ok, je, j'arrive au Canada, j'ai déjà investi en France, bon, j'avais déjà si bien immobilisé, j'aurais pu entre guillemets venir le torse bombé en me disant non, je connais déjà le système, j'ai pas besoin d'apprendre, etc. Et je suis tombé, je suis allé à une soirée finalement de, d'entrepreneurs de, de, où je suis tombé sur deux personnes. La première personne c'était une ivoirienne. Euh, bon, vu qu'on était les, les deux personnes de couleur, donc on s'est très, euh, <rire> très vite, euh, petit à petit, on se rapproche comme ça. Donc, je la vois à la, au, au, fin, au fond de la salle les petit à petit, on se retrouve côte à côte. Elle me dit, mon fils, comment tu t'appelles Je dis que je m'appelle Chorin. Elle me dit, euh, tu as quel âge À l'époque, j'avais 26 ans. Elle me dit, OK, tu as déjà investi en immobilier J'ai dit, oui, j'ai si bien immobilier. Elle me dit, OK, c'est bien, c'est bien. Elle me dit, euh, OK, moi, ce que je vais te donner deux conseils. Deux conseils. Dans ce pays-là, emprunte autant d'argent que tu peux et investis autant que tu peux jusqu'à ce qu'on te dise non. Tu vois, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu es dans le meilleur environnement pour euh, te déployer par rapport à tes investissements, etc. Quand elle m'a dit ça, moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte là Elle veut que elle veut me faire faire faillite ou je sais pas. Tu vois, genre, <rire> je ne sais pas tout ce qu'elle disait. Et elle me dit donc, elle me dit donc, euh, et du coup, moi, je lui explique, euh, ben, OK, c'est bien, beau mais c'est quoi en fait ton histoire, d'où tu viens, c'est quel, quel, quel a été ton parcours et tout. Elle m'explique ouais, elle en fait, elle est arrivée au Canada, arrivée au Canada, elle a acheté son premier appartement, après, elle a trouvé son, son, son fiancé. Ils ont déménagé dans un duplex, un duplex, un immeuble avec deux avec deux, euh, avec deux appartements. Après, ils ont eu des triplés, ils ont acheté une maison, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout, pendant toutes ces acquisitions, elle n'a pas revendu les biens, elle les a mis en location. Dix ans plus tard, son toit, il craque, tu vois, elle repart voir la banque, elle dit, j'ai besoin de 5 ou dix mille dollars pour remplacer le toit. On lui dit, mais madame, ça fait dix ans que vous avez vos biens immobiliers, vous dormez sur de l'argent et vous venez nous demander de l'argent, vous avez un problème, tu vois. Elle dit, mais comment ça, elle dit, mais c'est là, qu là que le, le, le son conseil lui dit, lui qu'elle elle peut refinancer sa propriété, ressortir l'argent de la propriété et aller investir dans d'autres projets, et y compris supporter les frais de son toit. Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait avec cet argent donc Elle a acheté pour 450 000 dollars. En 10 ans, c'est passé à 1 million et poussière Elle a refinancé 450 000 dollars. Elle est repartie à Abidjan. Elle a acheté un terrain à un immeuble. Et maintenant, il en avait 6 mois, 6 mois entre Abidjan et Montréal. Donc, elle m'a expliqué tout ça, j'ai dit. Maintenant, je comprends pourquoi en fait, elle m'a dit ça. Une deuxième autre personne, dans la même salle, qui m'a donné une gifle. C'est un, un, un, un, un métisse marocain, marocain-canadien. Euh, le gars à l'époque il avait genre 19 ans. Tu vois. Donc on discute, on discute, on discute, il me dit, il me dit oui, euh, bah, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais et tout, machin, je lui explique, je lui dis, ouais moi j'ai fait euh, j'ai investi en immobilier, je travaille chez KPMG, là je travaille chez Deloitte Canada et tout et tout. Donc moi je mets les diplômes en avant, le gars il commence à se moquer de moi. Il commence à se moquer de moi, il me dit, je dis pourquoi tu regardes, il me dit, mais en fait toi t'as rien compris. C'est pas les diplômes qui comptent. Pas les diplômes, les diplômes, on s'en fout. Moi, je te demande qu'est-ce que tu as fait concrètement, quels sont tes résultats d'un point de vue financier. C'est deux choses différentes. Et donc, je lui explique. Il me dit Ok, après, moi, je lui demande ben, Toi, tu as fait quoi Il me dit Et le gars était jeune, hein, s'il te plaît. Il n'a jamais passé le baccalauréat. Il parle à peine français. Le gars il avait trois immeubles et deux franchises se qui tournaient pour lui. » Waouh, à 19 ans. Donc, bon, donc, tu, tu te dis Ok, bon, là, déjà, deuxième gifle. Donc, je reste comme ça. Je regarde le gars, je lui dis Bon, écoute. Quelqu'un d'autre, en fait, et nous, on se connaît <rire> à dès que Dès que tu es médecin, ingénieur, tout ça, machin, tu prends la grosse. Donc, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, entre guillemets, tu ne vas même pas l'écouter, tu vois. Ouais. C'est comme ça qu'on fonctionne, malheureusement, alors que ce n'est vraiment pas comme ça. On doit être plus ouvert, on doit être plus ouvert à quelqu'un qui a fait des choses, peut-être qu'on n'a pas fait, ou qui connaît des choses qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je suis allé, ah, pourtant, le gars, il est plus jeune que mon petit frère. Je suis allé le voir, j'ai dit, viens, on s'assoit, explique-moi comment tu as fait. Je pense que demander, à Explique Mandou. Il me dit, ouais, tu peux aller faire ça, ça, ça. C'est là en fait que je suis rentré dans des groupes d'investisseurs et que je me suis rendu compte que j'étais. On était le premier groupe dans lequel je suis rentré. On était genre une quinzaine. Je te jure un flip, j'étais le plus diplômé. Le plus diplômé. Euh, euh, Bachelor de, en Angleterre, Master à Dauphine, certificat, je sais, c'est au compte, machin, gros cabinet, tout ça. J'étais le plus diplômé, le plus, mais le plus pauvre. Tous les gars à côté de moi, là, ils étaient.. Je, ils avaient déjà bâti des empires, enfin ils avaient déjà des... des comment dire, des, des... Soit ils avaient des immeubles, soit ils, avaient des, des... ils étaient dans un rapport export, etc. Donc j'avais entre guillemets, on, et je me suis dit, mais là je suis à la bonne place parce que je vais apprendre de personnes qui ont plus de résultats que moi et qui ont eu des handicaps, enfin qui sont partis de plus loin que moi, parce que moi j'avais, si tu veux entre guillemets, bon, à part la perte que j'ai eue dans ma famille, j'avais pas de. Voilà, je, je, ça serait mentir de dire que voilà, j'ai dormi dans la rue ou je, je viens du, du fin fond du village, etc. Ça, c'est absolument faux. Mais il y a des gars parmi, ces, parmi ce groupe d'entrepreneurs qui n'avaient même pas de parents, qui euh, sont arrivés par des moyens euh, voilà, euh, clandestines, etc. Et qui ont des entreprises, qui ont du patrimoine vraiment conséquent. Donc, je me suis dit, là, je me trouve à la bonne place. C'est que moi, je suis parti. Voilà, j'ai suivi mon, mon, mon, mes, mes, mes, mes, mes études, etc. Des millions et des millions en immobilier et qui part avec moins de connaissances intellectuelles que moi. Que là, je me suis dit, j'ai tout à apprendre. C'est là, en fait, que j'ai commencé, en fait, à me former, à, su à suivre des, des, des, des, des mentorats, des coachings, etc. Donc, j'avais des mentors ici qui m'ont appris justement comment investir en immobilier. Donc, six mois après mon arrivée au Canada, j'ai acheté mon premier immeuble et c'est là que j'ai tout enchaîné en fait. J'ai enchaîné, j'ai acheté mon premier immeuble, après j'ai acheté mon deuxième. Après, je me suis dit, mais en fait, je me suis spécialisé en financement créatif en fait. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas utiliser mes compétences que j'ai en financement créatif Financement créatif, c'est quoi C'est de lever, c'est-à-dire c'est d'utiliser des, des, des moyens, si tu veux, des, des, des du financement alternatif pour pouvoir investir. J'entends par là pré-consommation. Tu vois, moi, j'ai utilisé mes frais mes de mes, mes, mes, mes consommation pour payer les frais de notaire. Prêt étudiant, tu vois. Prêt étudiant, le nombre de prêts étudiants que j'ai pris pour pouvoir lever des immeubles ici. Prêt étudiant, au passage, les personnes qui sont en France peuvent prendre 52 000 euros de prêt étudiant. Si je ferais de 5 ans à 0,90, tu te laisses imaginer ce que tu peux faire avec ça en Philippe pendant 5 ans. Tout Tu peux démultiplier ça fois, je ne sais pas combien de fois, 10 si tu veux même. Tu vois, donc j'ai fait ça, donc je me suis dit, bon... Et ici, si tu veux, au Québec, c'est encore plus puissant. C'est que tu peux utiliser les cartes de crédit, tu peux utiliser les marges de crédit. J'aime bien montrer ce, ce coffre-là, -là, C'est 32, 32 cartes de crédit que j'utilise pour investir en immobilier. <rire> tu vois, on, a, on pousse le financement créatif au maximum. Et c'est ça, en fait, qui te permet, si tu veux... C'est ça qui m'a permis de faire des acquisitions. Donc, euh, pendant, pendant à peu près 3 ans, je faisais des, des acquisitions simultanées, c'est-à-dire J'achète au Canada, hein, j'achète en France, j'achète au Cameroun. J'ai fait ça pendant trois ans, grâce au financement créatif, grâce au, au à l'effet de levier qu'offre le Canada. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que au Canada, quand tu vas emprunter de l'argent, tu peux nous décider de payer que les intérêts pendant x nombre de temps. Tu vois, c'est pas comme en France où tu as ton prêt conso, on te dit ben le mois prochain tu payes ton capital et ton intérêt. Au Canada, tu peux payer que les intérêts. C'est là qu'est venu en fait ben, l'idée également de... de donc j'ai fait mes investissements, donc en trois ans, j'ai investi voilà, dans plusieurs pays. Enfin, j'ai commencé avec euh, le Canada, j'ai continué en France et j'ai acheté, j'ai investi dans euh, plutôt des terrains au Cameroun. Et c'est là que m'est qu venue l'idée finalement ben, de... Comme, euh, mon histoire et en fait ce que j'ai appris sur Internet parce que j'ai noté qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés, immigrants, qui n'ont pas l'éducation financière que qu'il faut avoir pour entreprendre, pour investir, qui n'ont pas entre euh, euh, qui n'ont pas suivi peut-être de contenu comme le tien ou le mien, donc, et qui finalement tombent dans le piège en arrivant euh, dans ces nouveaux pays, que ce soit que ce soit dans la France, le Canada, peu importe, qui tombent dans ce piège-là, de dire ok, euh, on va si euh, qu'est-ce qui se passe, tu arrives, tu as ton boulot, on te donne une carte de crédit. ça fonctionne. On te donne euh, accès à du financement pour acheter ta maison, tu sais pas comment investir en immobilier et tu te retrouves avec à devoir payer des mensualités au final et tu te retrouves en faillite. Donc moi, je me suis dit, vu que moi en arrivant au Canada, j'ai pu faire ce qui, dans la normalité, aurait dû se faire en deux ans parce que en arrivant au Canada, on te dit non, tu dois attendre un an, deux avant d'investir en immobilier. Moi, j'ai été têtu, j'ai fait en six mois, je me suis dit, moi, j'ai envie d'accompagner plus de personnes à faire la même chose que moi.